Hola amigos Voilà, c'était juste l'intro du jour <rire> parce que je suis nulle en espagnol mais vous l'avez bien deviné, sur le titre je vous réserve euh, une panoplie de recettes à la mexicaine une table mex mexicaine bien variée idéale pour l'été pour recevoir du monde euh, pour déguster de très bons plats donc on commence tout de suite avec la recette du guacamole c'est quoi c'est une petite sauce euh, qu'on peut déguster avec des nachos Bien sûr, les nachos, je ne les ai pas préparés. Je les ai achetés au supermarché. Par contre, pour le guacamole, vous aurez besoin de deux euh, avocats bien mûrs que vous allez écraser avec un petit peu de citron, d'huile d'olive et un, euh, euh, plutôt, euh, un oignon oui, un oignon coupé en tout petits morceaux. Euh, la recette originale, c'est d'écraser à la fourchette et non pas de mixer le tout. Puis, vous allez rajouter une petite tomate coupée en tout petits morceaux. Vous salez, vous poivrez, euh, libre à vous de poivrer ou pas, puis euh, vous mélangez à la cuillère et vous servez ça avec vos nachos. Peu importe le goût, nature, euh, piquant, c'est à vous de voir Je vais aussi préparer une deuxième sauce pour accompagner mes nachos, qui sera la sauce cheddar, très très riche, bien gourmande. Je vais utiliser trois bonnes cuillères de beurre, je vais faire fondre. Et là, je vais rajouter deux cuillères de farine. Donc, euh, je vais faire dorer ma farine sur feu moyen, euh, de façon à obtenir, une, on, va, on va dire, c'est comme une béchamel. Voilà. Sauf qu'à la fin, on va rajouter du fromage, cheddar, on va le faire fondre. Donc voilà, euh, on laisse dorer un tout petit moment jusqu'à ce qu'on sent cette odeur de, de beurre et de, de farine. Euh, ensuite, on va rajouter du lait petit à petit, environ deux verres de lait, sur feu moyen, et on continue à mélanger avec le fouet pour éviter d'avoir des grumeaux et avoir une sorte de béchamel bien lisse. Euh, vous pouvez euh, saler, poivrer ou encore ajouter un petit peu de piquant, du euh, paprika euh, ou euh, du... Allez, du poivre rouge. Ça dépend de, de vos préférences, de vos goûts. Euh, ne mettez pas trop de sel puisque le cheddar est déjà assez salé. Et là, je viens rajouter environ 200 g de cheddar euh, râpé. Je fais fondre le tout et voilà, une fois fondu, c'est prêt à être dégusté avec de délicieux nachos. Donc ça c'était pour l'apéritif, euh, passons maintenant à l'entrée qui sera une petite salade à la mexicaine, très simple à réaliser mais très très riche, vous aurez besoin d'une tomate, un poivron, euh, peu importe sa couleur. Ici j'ai utilisé un poivron jaune, juste pour avoir une sorte de mélange de couleurs. Je rajoute du maïs, euh, bien sûr des avocats, c'est des aliments qui sont euh, très nécessaires, très... Euh, primordiaux dans la cuisine mexicaine, un oignon, vous pouvez même rajouter une petite gousse d'ail, du citron, si c'est vert c'est encore mieux, vous salez, vous poivrez, vous pouvez rajouter aussi du cumin, un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile tout simplement de tournesol, et puis euh, n'oubliez pas un ingrédient très important que j'ai failli oublier, c'est les, euh, les, les haricots euh, bruns ou rouges, peu importe. Vous mélangez le tout, vous mettez au frais et puis vous servez ça. C'est magnifique, surtout, surtout, euh, durant cet été, moi j'adore. Euh, cet été-là, j'ai consommé pas mal de salades variées. Et d'ailleurs, je vous ai proposé une variété de salades composées. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information si vous l'avez loupé. Pour le plat principal, ça sera des faillitas au poulet. Euh, donc je vais commencer avec un filet d'huile ou d'huile d'olive, je rajoute deux oignons coupés en petites lamelles, pareil pour les poivrons, donc un poivron rouge, un poivron vert coupé en lamelles, je vais saler, et là je vais euh, laisser mijoter un petit moment, juste le temps de les faire fondre. juste le temps que ça devienne translucide, on va dire. Et puis, euh, je viens rajouter le poulet. Voilà, donc là, pour le poulet, je vais utiliser un, un filet de, de, de poulet que j'ai coupé en petites lamelles, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Je rajoute quelques épices, donc sel, poivre, euh, surtout origon et du piment. Voilà. Plus c'est piquant, mieux c'est. Après, ça dépend. Si vos enfants n'aiment pas trop le piquant, vous pouvez éviter. Donc, je couvre le tout et je laisse cuire environ 15 minutes, juste le temps que euh, le poulet soit bien cuit. Donc, ma table est prête. Euh, pour les faillitas de poulet, j'ai utilisé des tortillas achetées au, au magasin. Donc, je les ai coupées en deux et j'ai formé une sorte de cône que j'ai serré à l'aide de petits cure-dents, euh, tout en bas, voilà. Comme vous pouvez le voir, chacun son cornet, chacun remplit ses faillitas euh, comme il le souhaite. Voilà, j'espère que euh, mes recettes vous auront plu. Et puis, petit bonus, à la fin de cette vidéo... Je vous montre comment je réalise mon Virgin Mojito. Donc c'est une boisson très fraîche, euh, agréable, surtout pendant l'été. J'utilise un litre environ de jus de pomme. Vous pouvez acheter euh, du bio euh, fait maison euh, au supermarché ou encore le faire à la maison avec des pommes tout simplement en les passant à la centrifugeuse. Vous rajoutez un ou deux fers d'eau de, pétillante, euh, ça dépend de la quantité que vous souhaitez faire. Puis vous rajoutez le jus de 4, 5, 6 citrons, ça dépend de leur taille. Euh, surtout les citrons verts, c'est les mieux adaptés pour le virgin mojito. Ici je rajoute un petit peu de sucre roux, euh, donc environ 2 à 3 cuillères, euh, ça dépend des goûts. Certaines personnes aiment bien sucrer, d'autres non. Et l'ingrédient euh, principal, c'est bien sûr des feuilles de menthe. Il faut jamais faire un virgin mojito sans de la menthe. Donc, vous rajoutez euh, de la menthe, vous mélangez le tout, vous réservez au frais, puis vous servez. C'est juste une tuerie très, très, très rafraîchissant. J'adore le goût. Je vous le conseille à 1000%. Donc, voilà. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt.